Bonjour à tous, c'est Bichard, et avant de commencer la vidéo, une grosse annonce. Pour ceux qui étaient là en août, vous vous souvenez, j'ai participé au TVG6, un événement caritatif. À l'époque, c'était au profit de Médecins Sans Frontières. J'ai une bonne nouvelle pour vous, Télé Video Games revient, mesdames et messieurs, et c'est la semaine prochaine, à partir de jeudi. Je serai en direct de Bruxelles avec plus de 45 autres streamers pour essayer de récolter un maximum de donations pour Amnesty International. J'espère que vous serez présents, en tout cas, pour cet événement. On va essayer de faire pas mal de choses, et peut-être un petit peu de... training un événement qui arrivera peut-être prochainement, c'est pas si on va s'inscrire, peut-être éventuellement. Un ah, vrai vrai vrai vrai aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous présente une game qui est incroyable en tant que loup-garou glimmer. Vous connaissez certainement ce rôle. Le loup-garou glimmer est un loup-garou qui fait partie du camp des loup -garous. Non, mais il faudrait que je prépare mes phrases et mes voix off et tout. C'est je fais tout à la one again lors du premier kill du loup-garou glimmer. Peu importe la personne qu'il va tuer, le rôle qui sera affiché pour tous les joueurs dans le chat sera loup-garou. C'est à dire que si je suis l'assassin, si je suis la voyante, si je suis la sorcière. Ce sera affiché loup -garou. Et tout l'intérêt du Loup-Garou Glimmer Est justement de se faire passer pour un rôle à info Un rôle qui est sûr de qui il va attaquer Alors vous me connaissez dans les up Je suis quelqu'un d'assez jovial J'ai décidé de prendre un ton différent être quelqu'un d'un peu plus triste Faire genre que je suis un peu blasé par la game Nananinana Et vous le verrez J'ai plutôt bien réussi Vous savez je suis un réel acteur Genre je pourrais grave jouer dans des séries Genre euh, American Pie Peut-être que comme ça je baiserais Enfin bref, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo. Je vous donne rendez-vous, mesdames et messieurs, jeudi à 18h pour le Télévideo Games. Ça va être génial et j'essaye de vous proposer pas mal de choses. D'ailleurs, il y a des donation goals qui ont été créés. Donc, il faut atteindre un certain nombre d'euros pour que je débloque ces donation goals 50, 100, 200, 300, 1000, 10 000 et à 100 000 euros, je fais ma première fois. Je vous fais un gros bisou, mesdames et messieurs. Rendez-vous jeudi. Salut! Incroyable! Bah, attends, bah, ça, est... Non, est... Est pas... Bon, sinon, au niveau, les gars, de mon rôle, euh... j'ai un plutôt bon rôle, en vrai. Euh... Seule tristesse, c'est qu'ils ont infecté Risto. Je trouve ça un peu nul d'infecter en premier. Ils ont infecté un pseudo plus qu'un rôle ou plus qu'une utilité. Après, la liste n'était pas folle. Oui, c'est pas pour autant que tu dois infecter quelqu'un vite avant même qu'il arrive au 0-0 à 50 minutes de jeu. T'as des infos, mon gars? Ouais, un peu. J'attends un peu. Moi aussi. Bon, bon, bon cher, gars, regarde oui. dans les yeux. Enfin même si j'en ai pas, su... enfin si j'en ai mais c'est là Oui Est-ce que tu es gentil Oui D'accord C'est tout Voilà, tu es bien Je pense qu'il y a possibilité que soit j'ai mal compris mon rôle Soit t'as reçu quelque chose Ouais, et À l'épisode 2 Euh, bah là, maintenant là. Non, pas à l'épisode 2, t'inquiète ça t'as reçu un truc, c'est quoi ça Je regarde les gens dans les yeux, tu vois Et je leur demande s'ils sont gentils Et s'ils sont gentils, bah, je leur fais un truc bien Moi j'ai une info mais j'attends un peu non, Parce que c'est pas cool d'attaquer tout de suite moi aussi, j'attends le jour Non Ah, moi j'attends pas le ouais. jour, juste euh, j'ai trop peur que ce soit un stomp si je l'attaque en fait, maintenant. En rentrée, ah, ouais, par les jours mais si t'as des, des infos, rien, tu quoi. sais, tu peux les partager, Bichard. Et moi je connais un méchant, mais j'ai trop peur d'attaquer. Enfin, peur, juste j'ai pas envie que ce soit un stomp quoi. <rire> C'est le gars qui s'est accusé. Moi j'ai peut-être une info, mais. Euh... C'est bon là ah, mais... Oui, oui. C'est pas gentil d'être méchant face Tu m'aimes maintenant Oui Ouais. Ah, bah on est pour la même raison, Bichard. Bah, moi je t'aime pas toujours jour hein Bah, skip, moi je suis safe. Askip, moi je suis safe Askip, moi je suis safe Bah non les gars, on peut pas tous être safe en fait Moi je Oh pas. On est lui, est pas non, non. Ah. <rire> il a imité Racaille. <rire> ah, <je rire> ah, il a essayé, il a essayé, il n'a pas réussi Bichard peut retourner dans Tu vois pas, pas, pas, pas les gens euh... Bon, écoutez Ok meur. Ok Vas-y, je genre. te laisse le tuer pour vérifier s'il vient d'autres Mais les là. gars, les gars, les gars Les gars, si je meurs par Bichard, Bichard est loup, ok Bichard est loup. Si je, si je meurs par lui, Bichard est loup. Ok, il est loup, il est loup. Ah, enfin Ça faisait vraiment 15 minutes que je voulais attaquer, mais que je n'ai pas osé. On oh, va bah, voir si ah. t'es une salope. Oh, ah, je t'aime Oh, mec Dis-toi mec, mec. que ouais. là, ouais, ah, je vais. gigalou, les gars, gigalou. Voilà, voilà. Gigalou, euh, donc. gigalou wow. les gars. Bon bah, Bichard, t'es vachement loup ah, En quoi. tout cas, t'as eu un Bichard, ça savais que t'étais truc. Par contre, j'ai payé, les gars Salut, Bibi. Non. Ah non c'est grand frère Weebill Oui c'est grand frère Weeby. Oui, grand frère Weeby. Les... Eh, ça. Le oui oui. Ah, ouais, ouais. Non non mais oui. j'ai cru que c'était des. Ouais. genre ouais. quatre, euh, Bichard, ça aurait pu T4. Bichard tu vas bientôt être bien Encore plus es... C'est vrai Ouais, Bleu. ok. Ouais. Juste... Ok c'est salvateur. Ah merci, je voudrais vous merci beaucoup. De rien mec. Bon d'autres infos Bichard ou pas du tout Euh vous me laissez encore quelques minutes Je vous la donne Vas-y, t'inquiète. Ah ok. <rire> <fait> <rire> bah, moi je lui fais confiance à Bichard et lui il me fait confiance normalement parce que sinon il est aveugle. Moi je fais très très confiance à Jude Banane. Je pourrais moi, lui dire hein. Moi après hein, ça se trouve ouais. cool, il est solo, il m'a baisé, mais je pense pas puisqu'il a dit d'attendre quelques minutes euh, le temps que ce soit le jour. Ouais, et, puis, ouais. et puis tu ouais. peux pas être euh, un traître à chaque partie aussi. Hein, oui, est bah oui. Jude Banane, épouse-moi. Il a dit qu'il est méchant. Ah Ah, quoi Hop! Non mais. Hop! Attends, mais comment c'est possible? Il y, a un mec en dessous, il y a un mec en dessous des arbres, non? Non, je crois que c'est surtout le soleil. Ouais, mais mais j'en ai aucune idée! suis en con. Moi, je pense que c'est des gens random. Moi, je suis triste. Il hein. euh, y a le loup-garou hurleur qui est looping. qui est avec nous là. Je suis sûr que c'est lui. Le problème, c'est qu'ils ont pas l'air trop d'avoir cramé qu'il y a eu un clé de loup-garou hurleur. Donc, euh, je vais rien dire. Je vais pas mettre un loup-garou dans la sauce. Est-ce que toi tu sais pourquoi ils m'en veulent ou pas, Bichard Non, non. D'accord. Mais ils veulent des explications, mais je sais même pas quoi. Ouais, non, mais toi, je sais que tu les as, mais. Moi, j'ai un loup, qui vient l'attaquer avec moi Qui, Nabil Tant que c'est pas moi, tu vas. Swart. Allez, vas-y, hein. Je pense qu'il est loup, mais. Mais. Eh, Nabil, ça me termine parce que dans mon chat, ça te termine. Y'a un mec qui a dit Putain, c'est Nabil qui donne des infos euh, je suis sûr et certain, c'est Max qui dit ça. Non, non, il s'appelle Théo, je balance. Eh hey, bah, je vais te retrouver. C'est <rire> des enculés. Je vais te retrouver. Hein. Écoute-moi bien, hein. Eh on est beaucoup là hein J'ai une, une, une banane, j'ai une banane, j'ai une banane, j'ai une banane, une banane une mais, qu mais quoi le... Euh bah pas pour toi mais pour Bichard oui. Et ouais. aussi pour euh, l'os Valos euh... oh. bah, mais je sais pas si les gens... <rire> ouais. Bah c'est qui alors Non non mais moi je, je mets bien certaines mmh. personnes ah, mais pas tout le monde quoi me... bah, C'est euh... toi Nougat, euh, c'est euh... toi Nougat, c'est toi Nougat et c'est qui fré Euh par contre laissez nous on est trois à l'avoir attaqué, pas 17 personnes, juste toi Ah mais non, c'est notre... Non mais c'est pas méchant Ah pas mal ah, bah d'accord, bah voilà. Bon, Le on a des save. Et bah en fait, c'était une pute. Ah, mais les... il était au mid là, il y a deux secondes. Je est-ce que vous auriez. Oui, oui c'est fait tuer par abattre. Ah, d'accord. Mais, a, mais pas Ça reste pas les gars, mais il peut avoir Ah, ouais, dis-moi. Viens, ouais, viens. Ouais. Hum, je suis votre chien loup. Bah oui, c'est bien. Non, voilà, j'ai pour te dire. Bah, c'est bien. Ok. Et je suis censé faire quoi de cette info Bah, parce que t'es loup, tu hein. Bah, vraiment, quoi. Bah, non. non vraiment, Ah pas quoi. Non non. Tranquille, euh, tranquille. Que les... Moi je sais. Rien de foutre, tu sa dévaux. Euh, Vimpus ouais, euh, fais gaffe à toi. Hein. Ouais, c'est vrai que tu traînais beaucoup avec euh... Avec le ouais, Zola là. Ouais, non, mais j'avais aucune idée de qu'il était loup, en fait, du coup. Ouais, moi, j'ai je, je, je, je traîné juste avec le premier mec que je croisais, quoi. Il y a une personne que, que mon groupe et moi voulaient sauter c'était Rainer. J'ai envie de tout. Nabil, pas parce qu'il est trop con. C'est quoi, solo T'as l'air euh, Solo ou LG, je sais pas. Par contre, je pense, je pense, je pense que Nabil est loup. Je sais pas, ah, mais, mais... Euh, en fait, je comprends pas. Euh... Il vient de venir vers moi, il m'a dit, mec, je suis chien loup. Mais... Il est venu vers moi, il m'a dit, mec, je suis chien loup. Les... Je sais pas si Je sais pas si il troll, je sais pas si il a troll ou euh... Ou s'il si me pensait vraiment à LG. Et ouais, peut-être que justement, genre lui, ouais, non, je sais pas. Imagine, c'est un double brain. Bah, c'est vraiment ce qu'il m'a dit là quand tu m'as vu passer avec une... Pour te faire croire qu'il l'est alors qu'il l'est pas. Je sais pas. Pour trouver des loups. La seule info de j'ai, c'est que le looping, ben, il a un Mais surtout de que, enfin, s'il si est vraiment Shano, pourquoi il voulait sauter Swart ouais, Je sais pas qui ont des serviteurs, ah bon j'sais pas ce que c'est que hein. le que c'est Oh imagine t'es lgb, tu m'as niqué du coup, là t'as 16k 17 du coup Euh méchant ouais, n'est 1 Voilà, il est boss Je Regarde un moment de tuer au cas où euh, en pense, non, non. Ah c'est méchant Ah, j'ai pas eu le roi ah, Ouais, c'est <coughs> <coughs> ouais. sûrement le groupe de balle quelque chose là qui est Et là si j'ai l'air que c'est pas ça ça bien, Ouais en fait, je, je croyais que c'était que 1 de niqueur euh, bah Bichard et moi on est safe 100% normalement sauf s'il est lgb mais il y a peu de chance quand même Et voilà <rire> Et toi Est-ce que tu as des infos Ouais, oh, j'ai vais Je connais un méchant, un bon méchant Ah genre qui Je connais l'assassin Ah ouais genre qui Ah J'ai <rire> un petit truc D'accord Bon bah on attendez, ne saurera jamais bien, je, vous, je vous le donne, je vous le donne la okay. plaine je serai 3, je resterai pas ici Pourquoi hein. mm -hmm. Parce que En ah bon, gros, ça veut dire qu'il vient de use son rôle et que tu es méchant Toi je ne resterai pas ici faut suivre les conseils de Bichat, c'est un homme sage. Pourquoi on le regarde à trois comme ça là On est caché Ah, vous voulez tuer qui Ah, là je suis Un mec qui est dans votre groupe quoi. Ah bah allez, foncez-le, foncez, foncez. Vous êtes sûr Parce que vous avez pas confiance en tous en vous là Non, non, non, non, moi j'ai confiance une personne. personne.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 Ok, c'est pas bon. Non, je t'avais dit Looping, hein, je te l'avais dit Moi si c'était <rire> Je te l'avais <rire> <l> dit. <rire> <l> dit. <rire> dit Je te l'avais dit Je l'avais dit Je lui avais dit Par contre, y'en a un qui, doit une... ah. qui me donne une gaffe. Ah, je... ah, je... ah, Putain, on a la fois, on a la fois. C'est qui qui me donne une gaffe Je pense pas, on Il était quoi je... Il était quoi il était LG. Je me suis fait boloss par un gars qui un peu Ah, ah, ça c'est un grimage. Non mais j'ai déjà tué un mec, donc j'ai déjà tué un LG ça. Par contre, j'en ai toujours 7, mangé. Et il était quoi Ah ouais, il, il a MG. pas eu de chance, là. Hein. <rire> je lui avais dit, je lui avais dit, là, ouais, j ai dit, j'ai ouais. voulu. J'ai voulu donner une chance à la game. Mais attends, mais t'as utilisé ton pouvoir combien de fois dans la partie, toi <rire> Assez. <rire> du coup, là, tu connais la map entière, mais t'as pas attaqué, parce que, ben, du coup, t'as... C'est trop chiant, c'est trop chiant. Pour moi, il m'a surtout il, piqué du bleu, ça, je... la ça, Tu vois, j'ai les, tous les trois kills que j'ai fait, je les ai trichote. C'est pas grave, j'ai 3-0. trois pas du coup. Y'a une quoi ah, Une comptance euh, ah, non, non, juste je... entre deux, 8 c'est une pièce rajoutée, tu sais. Il tient la chandelle. <rire> ouais Mais en vrai, euh, en fait, je pense qu'ils sont kill. safe parce qu'au moment on était 3, ils étaient. Demi-checké me... Bah, j'ai eu l'info. <rire> Mec, t'es un génie. C'est comme que... j'avais l'info de looping depuis justement. longtemps. Oui, oui, mais sur non, mais... safe, oui. Sur mon safe en vrai. En fait, au moment où t'es parti. Non, c'était pas toi. Au moment où t'es parti ou je sais plus quoi, j'ai j'ai looping, looping à ta place, je me barrerai. Et je l'avais depuis longtemps, sinon la game elle a aucune chance, t'as vu moi j'ai vraiment prié pour que Bichard euh, ne soit... Enfin je prie toujours pour qu'il ne soit pas LGB. Mais à mon avis il y a peu de chance. Euh, si tu veux, t'as l'air safe toi. t'as tué quelqu'un quand même euh, de... Apparemment nous. ce soir il est méchant apparemment. Est ouais euh, apparemment il est, il est méchant. Ah, j'ai beaucoup d'infos, quoi, je trouve. Hein. Moi, je trouve que j'ai beaucoup d'infos aussi. <rire> ouais, mais que la game est pas intéressante, mais... quoi. Oui, c'est pour ça que j'ai pas mais... envie de tuer, mais bon, ouais, c'est chiant. Enfin. Bah, je voulais pas tuer les trois là, mais bon, ça bougeait, quoi. Et Sword qui, il... du coup, il est méchant. Ouais. Euh, à mon avis, euh, tu vois, Bichard est pas forcément en voyant une prêtresse pour un de pièces, enfin euh, Il a pas deux pièces plus épais. Ah, bah, j'en euh. sais rien. Et si vous êtes le. Ah, Pogne le Oh, attends, je connais le coup, je crois. Attends, c'est qui C'est. Attends. Euh. Imagine, c'est vous deux là et vous allez nous sauter à l'instant, genre dans 3, 2, 1 Bah, il y aura un qui aura survécu dans tous les cas, entre si nous deux, s'il nous saute. Ah, ça Eh, mmh. ah. <rire> mmh. hey, mais Je oh. suis pas tapé, gros j'ai pas exprès Ah, c'est chiant là J'ai pas perdu le cœur tu m'as tapé avec ton steak. Il faut qu'il tu... en à 3, genre juste à 3. Oh, parce que j'ai ah. confiance en jus et 8 bis, c'est la pièce rajoutée. C'est qui je... Ouais, c'est un ah, ouais okay. C'est que j'allais te citer parce que tu traînais avec les deux loups, là Tu vois, je l'ai dit, je te te à tout à l'heure, je t'ai dit, dit, vous étiez tous loups, hein. et c'était vraiment tous loups, les trois, là oh, Merde, je suis tombé T'as eu un peu de chance, hein Oui, bah oui, parce qu'ils sont en couple, c'est pour ça Hein Qui est en couple Euh, Nabil, Nabil et on sait pas qui, euh, on pas est, est tué le Cupidon. Et euh, attends, mais ouais, méchant T'es pas méchant, toi J'en sais rien, Y'a pas un gars que des gens disent méchant Nabil, ils disent qu'il est méchant. Non, mais oui, oui, ils disent qu'il est en couple. Mais euh. Après, euh... Oui, il y a un bon, du coup, Pichard c'est un peu vous casse là ce qui se passe. Mmh mais j'ai envie de te tuer, je te jure. Mais... La tentation, Q. La tentation. Que... La tentation. Et un... <rire> <rire> que... Mais s'il si est gentil, <rire> je vais me faire de... Tu, ah, tu sais là. pas à quoi faire. Mais non, vas-y en vrai. Vas-y, t'inquiète. Tu ne tu sais pas à quoi je m'excuse, hein, Swart. Vous m'aidez ou pas? Mais non Ok, bon je n'y ai pas peur si vous m'aidez pas. Mais quoi? Non j'ai un problème là. J'ai un problème là. Je sais que la tentation est grande. <rire> Laisse-toi tenter. Non, non Laisse-toi ça... tenter. Non, faut arrêter, à pas de moment, ça fait peur quand même. Défends-toi. Toi aussi, t'as Il a dit s'il te plaît. Allez. <rire> oui, mais il est en couple, il est pas lou. Allez, les. Bon, Justicat je vois pourquoi. Je vous dirais pas pourquoi je faisais ah, une bienfaita Ah quoi Non c'est gratuit là oh, okay. oui, ah, bon. oui Il m'a dit qu'il avait un rôle du calendrier après je sais pas... Si si je me trompe, avait... euh, bon... Hey cul. Cool. en vrai 3LG, t'as le droit à 15% de pertes, bah, un, un joueur c'est ok c non, non je crois que c'est okay. ok 15% de mmh. pertes <rire> euh, <juste> <rire> T'inquiète, un joueur c'est OP okay. Mais gros bon, t'es quoi du coup Mais je vais pas me dévoter mais je suis vraiment pas méchant quoi c'est ça qui me fait chier. Ah, bah si, si. Oh <rire> <rire> le gros coup de pékette. <rire> bon alors. On va voir ce il est, c est... pas gentil du <rire> coup. Hein. Je. Oh c'est un peu huit grands. Quelqu'un peut me mettre pousser, un coup, là, pied, là ah. oh, coup de pied là Ah. Oh non. Petit coup de pied dans Oh merde. J'en sais rien de, de hein. ce truc hein. là. Il me prend pas les ultimons là ce chien là. Ah, il me fait quoi J'en ai vraiment aucune idée. Ça, il je il sais il pas, je le pas non plus. Bonne chance à vous. Ah merde. Eh, je réserve la TK. La T. La Bluku 3. Par contre je veux. Non non, mais, non, mais tu. Non mais tu veux Faut te faire foutre toi voilà. Les gapels J'ai hein <rire> oh, j'aime pas les Gap ouais, Mais bien du bien coup de... on saute euh, le petit swart là parce que bon. Allez go. Euh, je propose qu'on saute Gisto aussi. Voilà. Ah mais Gisto euh, c'est depuis très longtemps hein Ah bah voilà Ah non mais euh, les gars moi quand je vous dis que j'avais j'avais une bonne partie des loups il y a longtemps, je l'avais une bonne partie des loups hein. <rire> mais... Comment t'as eu ça toi C'est. j'ai.. on va dire j'ai joué intelligemment. Cette game euh, sortira en vidéo, vous pouvez faire un coucou s'il vous plaît Coucou Eh, eh, eh, eh. vous êtes content? on va gagner Oui, on, <rire> va gagner. Okay, on va gagner, on va gagner, <rire> on, gagné, je crois. Si, on, va gagner on va gagner, on va gagner, on va gagner, on va gagner tous la ensemble Oui, tu veux dire un mot Vas-y, vas-y, vas-y Coucou vas -y, vas -y, vas -y. Coucou Oui, oui, oui Je vais les baiser je vais les baiser je vais, ouais. vais les baiser. <rire> <rire> oh la là. là. Ah, <rire> Moi je dis à tout moment Bichard il nous baise hein Mais oui que... Non mais oui on est, est trop hein. ah, ah Ils envoient des flèches Ils envoient des flèches Allez ah, ah. cours cool, là C'est ah. gentil non Bah en Quand tu En vrai En vrai les gars les gars les gars les gars ça se fait hein Moi je pense qu'on va gagner hein Bah ça dépend parce que si vous deux vous êtes en couple là Ça se fait ça se fait je te jure ça se fait C'est pas Timoké qui ça ça se fait. Pas trop Attends il est où Il est là-bas là, il là-bas Non non mais on le fight, on le fight, on le fight vrai, Non non les gars on est déjà sûr Bah hein. c'est beau pour Mais... Quoi Mais d'où, hein Viens, de Attends Ouais, ouais Oui, enfin c'était les groupes, j'aurais à respecté quand même Quoi Non mais je suis en train de sauter Gisto, mets-lui un coup Je vais foutre rien Cool, mets-lui un coup Mais oui, comme ça il revient en arrière Oui, frérot, oui, oui, oui, c'est ça, oui Regarde oui, oui, mais quoi? Mais vous. Mais non, mais les gars, non, mais... Déjà, déjà de 1 vous respectez pas les goûts, et de 2 vous avez une information fausse. Kyul! Ah, cool ah. Mets-lui un coup, je lui fume oui, sa mais mère! Kyul, cool, t'as réussi à le camer? C'est chiant de pas avoir de bloc là. Quoi? Oh, tu m'as qu'il la flèche, là Allez, oh, les, oh, les gars, venez m'aider, venez m'aider, ouais. venez m'aider! Ils sont mieux, en attention de genre. Euh, Risto a eu trop de coups. Il a pas risqué, genre. Ok, ok, ok. Je mange. Ok, viens monte. Derrière moi. Ah Oui c'est bon, c'est bon, go go tu Vas-y les gars sur moi, sur moi, sur moi Hein Quoi C'est bon je l'ai eu. Ok, tant oui. mieux. Oh putain Je jure que c'est pas possible. Il vient de se passer légendaire. Oula Oula suis sûr que c'est grave, hein <rire> Où oui, je... ah, Ouais c'est Bichard Tu veux savoir quelque chose frérot ouais. Le Glimmer, je banane, le Glimmer Je oh <rire> une mais... oh, banane, oh. c'était gros, c'était gros, vraiment Ah non, c'était pas le bon, J'ai mais... fait aucun effort cette game, vraiment premier de hein c'est la première game où je réfléchis je pas même pas. pas là. Hein Bon, on est sous les gentil hein. là. En tout cas, t'as un peu douce, hein, donc t'es content. le Attends, attends, attends. Oh purée Vas-y merci pour l'os ouais. Bichard, là, à la prochaine. Ouais, pour Ça... à plus. Merci pour l'os! Merci pour l'host Ah ouais, es en vraiment, tout cas je j'étais bien voilà. là Mettez-vous les gars s'il vous plaît. Ouais désolé, my bad. Pourquoi tu me sautes, sauce toi T'es pas bon Il est solitaire hein. Ok vas-y le Il est solitaire ah non, mais, also, est mais non non non non non, non. Est sûr que tu méchant, hein. il est bichard aussi hein. Oh, pitié Les gars, les gars, les gars Oh là, là Non, bizarre ça... Yes Yes <coughs> <coughs> oh, le oh, le fight final Oh, il est génial c'est vrai on a fumé, frère. Ah oui Ah oh, merde on a, on a Ah mais t'es vraiment grimaire mais... Oh là là, vrai. là là là la la la la la la la la la la la de la que je mets. Tu laisses la phrase et genre tu tu Un peu à la la ça la ça fait, ça fait... De... Mais vas la Tu pourras le ça à la fin la <rire>